Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un slider performant, pas très cher et très facilement. Allez, c'est parti Pour fabriquer notre slider motorisé, nous aurons besoin d'un moteur de 12 volts 5 à 6 tours par minute, d'un contrôleur de vitesse pour moteur à courant continu de 12 volts, d'une courroie pour imprimante 3D, de deux roues crantées de 60 dents, ainsi qu'une batterie de 12 volts, et bien entendu un slider. Si vous voulez optimiser un petit peu votre slider motorisé, vous pouvez également ajouter des interrupteurs et peut-être pour un souci de compatibilité entre la batterie et les connectiques électriques vous auriez sans doute besoin de connecteurs jack tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo sont disponibles dans la description si vous voulez avoir le même matériel que moi d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour partager votre avis sur cette vidéo et être au courant des prochaines créations merci maintenant qu'on a le matériel on va le monter il faut donc insérer la roue crantée sur le moteur relier la batterie au variateur et ensuite brancher sur le moteur on allume la batterie et on peut maintenant choisir le sens et changer la vitesse du moteur avec le potentiomètre. N'hésitez pas à tester le circuit avant d'installer sur le slider. L'installation est vraiment facile. On relie le tout avec des câbles. Sur les pieds du slider, on relie les deux parties, le moteur ainsi que le trou. On installe ensuite la courroie et on l'ajuste pour avoir une tension plutôt importante entre les deux roues crantées. Il ne reste plus qu'à relier le variateur au moteur et ainsi tester si la plateforme bouge. Si vous le désirez, vous pouvez souder les fils au moteur et installer le variateur sur l'autre partie du slider. Pour ma part, je laisse comme ça, car c'est plus pratique à démonter. Et donc voilà, on peut maintenant profiter d'un slider motorisé vraiment intéressant pour des timelapses ou alors en vidéo. Eh bien ça y est, on vient de réaliser notre slider motorisé. Il marche, il est fonctionnel. Franchement, pour pas cher, on fait des trucs de malade. Ça embellit vos vidéos, ça donne vraiment un petit... un petit truc différent, quoi. En tout cas, je voulais vous remercier parce que sans vous, eh ben, je ne ferai jamais des projets comme ça. Des projets qui... qui amènent à de la réflexion. Parce que derrière, oui, j'ai essayé de réfléchir à comment concevoir la chose. Qu'est-ce que je pouvais utiliser Le moteur, le variateur de vitesse, etc. Mais du coup, voilà, c'est grâce à vous que je peux faire des projets comme ça. Des projets moches. <rire> c'est de la merde ce que je dis. Je déconne. Non, vraiment, c'est grâce à vous que je peux faire des choses comme ça. Donc vraiment, merci. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, genre euh, les choses que je pourrais améliorer peut-être, les choses que vous avez bien aimées aussi, les points positifs. N'hésitez pas à les dire, n'hésitez pas à ici. Si, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à aimer. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En tout cas, portez-vous bien, hydratez-vous, c'est important. Et à bientôt.